Achille, dit Achille l'Invincible, est un guerrier grec aussi légendaire pour sa puissance que pour son orgueil. Fils d'un roi et d'une nymphe, sa mère le trempe dans le Styx, l'un des fleuves des enfers, afin qu'il devienne invincible. Son seul point faible est son talon, l'endroit par lequel sa mère le tenait à ce moment-là. Héros de la guerre de Troie, connu pour avoir tué Hector et mené de glorieuses batailles, il n'a peur ni des hommes, ni des dieux. Il meurt cependant d'une flèche dans le talon, tirée par Paris et guidée par Apollon lors de la prise de la ville de Troie. Préférant une vie brève et glorieuse à une vie longue mais sans éclat, il incarne un idéal pour de nombreux guerriers, comme les Spartiates. À la fois force de frappe et extrêmement résistant, Achille peut tenir tête à la plupart des unités, même les dieux. En plus de sa valeur de défense élevée, son pouvoir endurance lui permet de réduire les dommages qui lui sont infligés. De la même manière, il possède une valeur d'attaque honorable qui s'ajoute à son second pouvoir, prouesse d'Achille, lui permettant d'optimiser les dégâts qu'il fait à ses adversaires. Attention à sa faible valeur de mouvement, étant donné qu'il ne peut combattre qu'au corps à corps, Achille doit être déployé rapidement et au plus près de vos ennemis. Une fois emmêlé, il ne vous reste plus qu'à profiter de sa puissance. Impétueux et implacable, Achille est un guerrier de choix pour terrasser n'importe quel adversaire.